Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons ouvrir le dernier cadeau que Alia a eu pour son anniversaire et c'est la pâtisserie Peppa Pig de Patamodou. Allez, vas-y, c'est parti, on va découvrir euh, comment faire de la pâtisserie avec Peppa. Très belle boîte, tu <rire> même ouais. C'est magnifique. Regarde derrière aussi. C'est une très très belle boîte. Mmh, mmh. Et là, il y a celui-là qui fait la, la mmh. cuisine. Montre-moi que je vois. Voilà, les petits moules le tapis de jeu, la pâte à manger oh, oh. ah. <rire> c'est bon allez bon vas-y donne moi ça Hop. Alors. on va enlever la petite pâte voilà et je vais te donner voilà, les moules pour faire les petits fruits vas-y un autre moule de mmh, ça, ça. Comment il s'appelle le petit frère, tu m'as dit, chérie Georges. Georges. Aujourd'hui, ça sent le bonbon. Le bonbon, bon. tu vois, la pâte à modeler. Ça, moi aussi. Hum, mmh, ouais, la pâte à modeler bleue. Voilà. Ouais, mmh, j'ai l'impression que ça sent ça, ça, très très bon. Le petit ciseau, mmh. c'est la même odeur. Ouais. ouais, la pâte à modeler verte. Ça a une odeur de oui, de bonbons. Alia a trouvé le quoi le beau, le bon terme. Ça a une odeur de bonbons. Les écrins. Et le petit pistolet. On tapis qui est calé. Ouais. On va mettre tout dedans. Tout dedans. Tu es euh... voir, je vais te les ouvrir. Alors, on met un peu dedans pour le moment. Hop Voilà. Voilà. Et même dessus, nous avons des moules. Tu connais le son prénom son, Comment il s'appelle enfin, Je ne sais pas du tout. Non. non je ne sais pas du tout, du tout comment il s'appelle. Ah, je connais que George des pas Tu connais que George et pas Et Suzy Chi. Ah, le tapis de on va tout en Attends, et nous avons la pâte à modeler rose. Voilà. Et en dernier, avec le monde, nous avons la pâte à modeler jaune. Toujours cette odeur de. Merci. cette très bonne odeur de bonbons. Vous ah il y a ça là le tapis pour le pique-nique. Je vais l'installer. Installe-le, mais bon, ça va être un peu compliqué à faire tenir. Hein. Mets un pot de pâte à modeler à chaque extrémité peut-être. Là, voilà. Côtés aussi. On huis ici. Heureusement a une 4. Hein. Ouais, c'est ça. Je non, crois ça, que serait ça. Et voilà le tapis de pique-nique, super joli. Attendez. Allez, on va construire. Qu'est-ce qu'on va faire On va mettre... Oh, j'avais pas vu qu'ils pensait bien. Vas-y, on va faire on va mettre, euh... Attends, oh, des fruits. Alors, d'abord, on va faire les fruits. Alors, euh, euh, faire les fruits. Donc, moi, je vais commencer par la rose. Oh. Alors, voilà. Un euh, rouleau oui. Non, on fait avec ce qu'il y a. On te demande, ouais, on va. Faut construire les fruits, donc vas-y. Hein. Okay. Tu veux que moi j'en construise un J'en oui, fasse oui. un J'ai envie de faire. Bah je vais faire, je sais pas, moi. Autrement, euh, je t'en fais juste un, oui. histoire de voir que j'essaye je, je, moi aussi. Un orange. Ouais, allez. Voilà, attends, Je veux juste construire un petit fruit. Voilà. Avec du verre attends je vais tordonner un petit bras de verre pour faire la queue et voilà wow. et voilà comment on fait c'est une petite orange c'est ça non. une petite orange non, super jolie la petite ah, oui, orange oui. Voilà, pour le pique-nique. Après, il faut que tu... Là, non, tu, vois, tu appuies bien, comme ça. Et après, il faut pas que tu, tu prends un petit bout. Même si ça dépasse, c'est pas très grave. Voilà. Super. Et après, tu l'enlèves tout doucement. Et ça te fait ta petite pomme. Après, ben, fait ton petit raisin et ton ananas. Tu veux que je t'aide Oui. Ouais, alors je vais te faire l'ananas si tu veux. Uh -huh. Attends. On va rajouter de l'eau. Voilà. Et du verre. Pardon. Excuse-moi. Et voilà ma petite ananas. Alors là, faut couper un petit peu les rebords, hein, mais bon. Hop. Mais je, pas je vais, je vais t'aider, t'inquiète pas. Et voilà mon ananas. J'ai Bah non, évite de mélanger. Non, Et bah, je vais te faire, fais, je sais pas, moi, fais-moi. Elle... Ah, je sais. Voilà. C'est un coin, un petit coin. Ah vas-y, tu vas voir. Est ce que ça va te faire Mince. Je crois que c'est un peu compliqué. Hop Et voilà. Un petit raisin. Hop On va aller manger du raisin. On va faire un très bon pique-nique avec les pas. Mes pas tout en rose. Hop. Voilà. Voilà Pépa. Et C'est quoi en fait Il faut tout découper. Oh en bas, je pense, c'est pour découvrir, hein, faire des petits fils un peu. Et voilà. Bon après il faut bien remettre tout bien correctement mais c'est plutôt pas mal. Euh. Salut, Merci à tous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. On a passé un agréable moment avec Pepa et Alia à, à faire tout simplement de la pâte à modeler autour, hein, euh, et bien des fruits. Voilà, c'était super mignon, super sympa. Je vous remercie et on vous dit. A très bientôt pour de nouvelles aventures Sayonara, Sayonara. Mettez des pouces bleus et n'oubliez pas de vous abonner